Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 179 Ce soir, je voulais fumer du super cannabis Je pense que je vais pas me tromper, euh, j'ai regardé à travers le sac On va essayer ce soir, le Blackwater. Un produit envoyé par euh, Axel, euh, c'est un indica, et puis euh, d'après lui, là, c'est euh, du sérieux. Sans plus tarder, on va essayer le Black Water, l'eau noire. C'est comme du grill. C'est qualité cocotte, là. c'est comme du grill. Ok, c'est un petit peu cher. Axel, il va être déçu de moi. Axel, euh, l'abonné, euh, me disait « Allez, allez, fais la vidéo. » Je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, c'est le bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh c'est de la qualité. Oh, en le cassant, là, ça le sentit beaucoup plus. Euh, on va y renaître ça ensemble. Blackwater, je pense que... Je pense que oui, hein. Je pense que oui. Blackwater, merci Axel. Un <coughs> du B.C. Je vais faire des recherches immédiatement là-dessus. Une fois que j'ai embarqué sur les flics, puis ils m'ont demandé euh, ma propre. Ils m'ont demandé euh, ma provenance. C'est écrit Québec, ça fonctionne pas. Tantôt, euh, j'ai réouvert les flics, ils me l'ont pas demandé, puis ils m'ont mis dans Montréal. Puis pourtant euh, C'était l'ancienne version. Tu sais, comme là j'écris Canada puis mon m'ont à Montréal. Je comprends plus rien. D'après moi, il y a des mises à jour dans les fleas, là, puis euh, Ça ne bug pas là, vu qu'on a quand même accès. Là, mais Donc on va regarder un peu les informations sur Blackwater. Un cannabis qui a sûrement du OG kush là-dedans. Il sent vraiment bon, vraiment bon, euh, vraiment, vraiment bon. Puis, on en parle souvent avec Winman euh, quand on égrène une cocotte, ça sent pas nécessairement plus fort. Mais là, oui, oui, oui. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est la fois que ça sent le plus fort euh, de égrainer à pas égrainer, OK? Des petites senteurs de perps là-dedans. Là. Bon, je vais mettre un petit plaster. Pour ne pas le déchirer et est obligé de le recommencer. Je suis tout préparé pour vous autres, les boys. Mon plaster était déjà déchiré. Tout était préparé. Mais l'affaire qui n'est pas préparée, c'est que j'ai pas fait la recherche du Black Water. J'espère qu'il y a des informations. C'est du live, le gros. C'est du live, là. Blackwater, c'est-tu collé, ça? Black... Ben, oui, c'est là, je pense, les boys. Plaster, est-ce qu'il va juste avoir deux, trois photos? Ou il va y avoir des bonnes descriptions? Là, j'ai de la de mon plaster. Des fois, tu découpes ça, tu sais plus où le, le côté collant. Alright, alright. Oh! Je suis puissant! Le gros... Le gros. Le gros. Asti, je peux pas jamais recommencer cette vidéo-là. C'est fucking live. Mendo Purps. Mendo Purps. Je te jure, je n'ai même pas été voir. Je te jure, man. Je te jure. Je te jure. Le Blackwater est un indica typiquement bred from Mendo Purps. Et. San Fernando Valley OG Kush Motherfucker Wow! Perps avec OG Kush le gros. Ça va être débile. J'ai des émotions. Tabarnak, le gros! Il y a quelqu'un qui m'a entendu à quelque part, le gros. là Ça ici, les amis, là, là, là, okay, dans ma vie, moi, c'est Pink Kush San Rafael, Perps, euh, the Grail Mais mon premier, premier, premier, premier, premier avis C'est Docidos oui, Docidos Et puis euh, Le, le, le, le, le, le Duff Boy Do Boy Pink, Do Boy Pink C'est mon deuxième avis Pink Couch de Saint-Raphaël, troisième avis Purps, quatrième avis Ça, ça va être quoi ça va être avant le Purps? Il sent tellement bon, man. Il sent vraiment bon. Ça sent le Purps, puis j couche, là j'y couche, le gros. C'est pas compliqué. Je te l'ai dit que ça sent le Purps. Je te dit. Allez, merci, Axel. Ça, c'est du cadeau. Blackwater. Merci vraiment. Vraiment. C'est vraiment un gros cadeau. Purps. C'est Mendo Purps avec... San Fernando Valley Ojikush. C'est quoi hein? Oh, un petit peu de papier. On peut cliquer sur le Mendo Purps. Comment c'est fait, le Mendo Purps? Mendocino Purps or... Mendo Purps or... Juste de Purps, ça vient, tout out, ça vient tout de du nord de la Californie, dans un comté Mendocino. Ça doit être un, une région du nord de la Californie. C'est là que ça a commencé le Purps. c'est pas bon pas bon c'est <coughs> ah, beaucoup c'est comme sports On goûte plus. Le dos-si-dos -si -dos aux Indiens, le Blackwater du BC, on goûte plus. C'est pas radié. Le meilleur. Ça goûte plus, ça goûte, ça goûte, man. on est en, en moment intime, toi puis moi là. là, il y a des nouveaux abonnés qui, qui sont ajoutés à Winman je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, beaucoup d'anglophones je sais pas qu'est-ce qui t est arrivé là ok, fait que là, ça c'est le Purps. ça vient du nord de la Californie dans une certaine petite région là. Puis on va aller voir pas le OG Kush, mais bien le San Fernando Valley OG Couch. Hey bro, bro, bro. Mouille-le, hein. Mouille-le, mouille-le. Faut pas que ça brûle, tu comprends. Merci Axel, merci. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Ceci, ceci. J'aime beaucoup le pinkouche, man. J'aime beaucoup, beaucoup le pinkouche de San Rafael. Hey, troisième avis, quatrième avis. Euh, écoute, c'est incroyable. C'est mon quatrième meilleur cannabis à vie, on va dire, maintenant. Tu comprends? C'est incroyable, pareil. Hein? Ça, c'est le quatrième meilleur cannabis que j'ai fumé de toute ma vie, man. Le... C'est ça le quatrième? Dosidos. Duff Boy, Pink, Pink Kush de San Rafael, ça c'est mon quatrième avis bro, c'est fun! Bon, San Fernando Valley OG Kush, comment c'est fait ça? Euh, c'est fait par une certaine compagnie là, de Seeds, euh, c'est un sativa dominant hybride C'est bon pour ceux qui ont des gros mâles, des mâles de je sais pas quoi, des mâles de dos, j'imagine. C'est bon pour ceux qui ont bien bien mal, mais qui veulent pas rester effroirés. Parce que c'est un sativouf que ça fait bouger. OK, uh, As The Name Indicate, comme le nom le dit, c'est un Oji couche uh, Relative, original, from Californie. San... ça vient de San Fernando El Valley. Le San Fernando Valley Udjikush, c'est le cross de San Fernando Valley Udjikush avec un nerf gagné. Oh, c'est compliqué, man. Excuse-moi, man. Excuse-moi, t'as perdu. Excuse-moi, excuse-moi. On revient, on revient, on revient, on revient. OK, on revient. Blackwater, Blackwater, Blackwater. Je sais que ça, je l'ai fumé à moitié, même pas. Il est tellement bon, man. Il est tellement bon! Vraiment bon! Allez voter sur Win Command pour euh, la prochaine vidéo. Allez voter ça, là. Il reste euh, 8 heures à voter. Le gagnant, je vais jouer cette vidéo-là peut-être dans deux jours à peu près. C'est le Plant hybride ou bien le monkey glue de Good Supply. Fait que, allez, répondez, vous appuyez sur ma story. Le Billy Guy s'en vient très bientôt. Le Billy Guy d'Exo s'en vient très bientôt. Et euh, très très tard ce soir, je vais faire le TW. Balance un cadeau de Jean Best Pot BC Axel Indica Blackwater. Euh, il va me rester un autre produit d'essayer Axel. Je pense c'est un Jack RR. On connaît ça. Euh, mais là, si Axel m'envoie ça, euh, c'est lui qui m'avait envoyé le Pink Kush de CanaFarm, euh, la version médicinale. Puis je pense que le Jack Herrer aussi, c'est une compagnie euh, euh, médicinale. Je pense que c'est CanaFarm, je peux pas me tromper là. Super bon, man! Super bon! Ça doit pas être donné, ce cannabis-là, -là, C'est sûr, sûr, sûr, là, que c pas, euh, c'est pas donné. Hey! Il y a du purps pis pur, du og couche! Je le savais, hey, c'est incroyable! C'est le fun! C'est le fun! C'est le fun! C'est le fun! Au début, je pensais que c'était Alex, mais non, c'est Axel. Comme Axel Roses dans Guns N' Roses. Axel. Quelque chose à te dire, Il perdu le fil d'idée. Oh Il va y avoir un Winman rencontre, les boys, qui s'en vient. Euh... Un Poppy, man. Je je souhaite vraiment que ça soit beau, gros. Puis vous allez bien gros aimer ça, je pense. Puis. Euh... Ça va être le fun. Ouais. Ça sent bien, Ça va être... Euh, ça va être bientôt. sûrement fin de semaine. C'est un autre YouTuber. Et puis, euh, j'espère que la vidéo va être... Euh, que le rendez-vous ne sera pas annulé. Puis, que ça va se produire. Je vais vous présenter un nouveau... Pas un nouveau. Un YouTuber qui mérite plus d'abonnés. Exactement. Un youtuber qui parle de cannabis. Différent de Winman. Différent du show de boucan. Il euh, y a son style. Et puis je veux que vous allez vous abonner à sa chaîne. Vous savez qui je parle. Je pense que je vais le regarder sans surprise. Je veux que vous venez me voir... Euh, venez voir les vidéos samedi qui s'en vient. Venez voir les vidéos à tous les jours hein, Winman. Oui, man, là, c'est des vidéos. Des vidéos pour vous. C'est Noël. Il est bon, man. C'est bon, c'est bon. Malgré qu'il était sèche, euh, je le mouille beaucoup. Il ne s'éteint pas. Il brûle. Fucking qualité, man. Euh, à l'œil, là, c'était Grail, Hein? C'était qualité Grail. Là, si j'imagine. ma... Je l'ai trop mouillé, j'ai... J'ambitionne. Je veux que tu veux pas qu'il brûle. Je veux pas qu'il brûle, man. Je veux que ça dure toute la soirée, tu me suis. Je suis content, Chris, que ce soit du purps pis du OG Cush, man. Fuck, man. C'est dur en Christ de dire entre les deux, là. Purps, OG Cush. Je dis purps, man. Pow! Mendo purps, man. What the fuck, man? Ça, c'est cool, là, c'est... I'm proud, man. Let's see. c'est... ok. Ah, okay. <rire> ça, c'était pas pire, hein, cette petite là Alright. Je te laisse là-dessus. Euh, donne un pouce à la vidéo, s'il te plaît, là. Donne un pouce. C'est un ordre. Non, let's go. Donne un pouce, s'il te plaît. Et puis, ça m'encourage beaucoup. Puis, on se revoit, là, très, très, Très bientôt. C'est Winman. À la prochaine.